Le trou dans ta poitrine, mes tigres s'y ils auront senti dans le vent, le bon moment, mes tigres s'y dans le vent. Sûrement ils vont vers la chair, laissés à des de père. Le trou dans ta poitrine a un besoin béant. Qu'en place de chance, la bête j'ai déjà blessé, Agile comme des buses dans le vent Nous nos mains se pendent l'oiseau de feu cependant, quand nous Sa poitrine A un besoin béant, tas t, -t -on si mal aimé Laissez le feu, levez le pan, mes tigres s'y qui Rien assuré qu'en place de chance, la bête est déjà blessée